Une écharpe pour grand-mère de Yasuko Akagi, édition L'Irabel. La grand-mère de Miko lui a appris à tricoter. « Tricote ce qu'il te plaira, lui dit-elle, en lui tendant une pelote de laine. » Miko tricote une écharpe pour sa grand-mère. Oh, cette écharpe est magnifique, Miko s'exclame Teko, sa petite sœur. Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko Miko tricote une jupe pour Teko. Cette jupe est si mignonne, Miko s'exclame Mako, sa grande sœur. Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko Miko tricote une robe pour Mako. « Cette robe est adorable, Miko !» s'exclame sa maman. « Tricote-moi quelque chose, s'il te plaît, Miko !» Miko tricote un manteau pour sa maman. « Ce manteau est superbe, Miko !» s'exclame sa maman en l'enfilant. « Allons en ville !» Miko court prévenir son papa. Elle le trouve endormi sur le fauteuil. Aussitôt, elle lui tricote une couverture. Grand-mère enroule son écharpe autour du cou. Teco passe sa jupe. Mako enfile sa robe. Maman boutonne son manteau. La ville fourmille. Soudain, une voix ordonne. « Tricote-moi quelque chose, Miko !» C'est la reine. Miko lui tricote une cape. « Cette cape est splendide !» s'exclament les servantes. « Tricote donc quelque chose pour le château, s'il te plaît, Miko !» Miko tricote un tapis pour la salle de bal. La salle est si vaste qu'elle doit tricoter, tricoter, tricoter, tricoter. Enfin, elle finit le tapis. Maintenant, il ne lui reste plus que ce tout petit brin de laine. Que pourrait-elle bien en faire